Bonjour Claire. Bonjour, bonjour Tony. Alors on est en pleine période de résultats. Euh, Est-ce que vous observez, qu'est-ce que vous observez chez Trust Finance Eh bien effectivement, en cette saison des résultats, nous avons de bonnes surprises ou en tout cas des confirmations avec des résultats extrêmement impressionnants de la part de certains leaders. En particulier, c'est le cas de Samsung, dont les bénéfices ont été multipliés par 3 par rapport à l'année dernière, arrivant à plus de 11 milliards d'euros. Et euh, si vous voulez, c'est très, très, intéressant parce que l'année dernière, euh, donc en septembre 2016, on était en plein fiasco autour du garde du Note 7. On se demandait où allait l'entreprise, euh, si elle valait encore quelque chose. Et depuis, effectivement, ces bénéfices ont été multipliés par 3. Ouais. Le S8 est, euh, est stratosphérique. Les, les résultats sont extrêmement bons et représentent maintenant 22% des profits de la société. Non. La société est extrêmement confiante puisqu'elle a annoncé vouloir doubler son dividende en 2018 et rester à ce niveau sur les prochaines années. Mm -hmm. Et euh, donc, non seulement ces résultats sont extrêmement bons sur la division smartphone, où nous, les chiffres de satisfaction que nous suivons année après année depuis plus de 5 ans sont euh, extrêmement bons en croissance avec une moyenne à plus de 85 ouais. euh, mais aussi sur la partie B2B, sur les semi-conducteurs, car Samsung fait l'essentiel de ses profits sur le fait de vendre des semi-conducteurs et des écrans aux autres producteurs de smartphones, dont Apple. Et là-dessus, les résultats sont encore plus impressionnants, puisque euh, Samsung a annoncé un plan d'investissement de plus de 35 milliards d'euros ouais. pour investir dans de nouvelles usines, car qui? Euh, intelligence artificielle, qui dit nouveaux capteurs dans les voitures, dans les smartphones ou dans toute l'industrie connectée, mmh. dit semi conducteurs intelligent fabriqués par le géant coréen. Ok, et à part Samsung, est-ce qu'il y a euh, d'autres sociétés qui ont euh, publié de, de bons résultats et qui font partie aussi des leaders en matière de satisfaction client Oui, Anthony. Le leader dont on parle très souvent dans le secteur bancaire, c'est la Svenska Handelsbanken, qui est une des plus vieilles banques euh, suédoises et qui a posé des résultats qui étaient encore une fois très impressionnants. Et pourquoi Parce qu'elle a su mettre le client au cœur de son modèle. Ça lui permet non seulement d'avoir un net interest income en hausse de 7% ce trimestre, mais surtout d'avoir des commissions en hausse de 8%. Et donc de comprendre dans un environnement de taux bas, comment faire pour continuer à croître alors que ses sources de financement traditionnels se tarifent. Et comment faire bah, Tout simplement en proposant des services additionnels qui correspondent aux attentes de leurs clients. Et là, ça a été euh, transformation du business model vers plus de commissions, plus de, en particulier euh, de services d'investissement de, de, qui lui a permis euh, d'avoir maintenant près d'un quart de son chiffre d'affaires qui est lié à ces commissions et euh, qui n'existait quasiment pas il y a 5 ans. Merci beaucoup Claire. Merci Anthony.